Salut et bienvenue sur la Songerie. Depuis quelques semaines déjà, vous pouvez choisir les prochaines hypnoses en sondage dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Cette semaine, vous pouvez choisir la thématique de l'hypnose pour dormir et pour arrêter vos cauchemars. Vous avez quatre thèmes au choix le Japon, avec sa tradition ancestrale et sa musique les Celtiques, avec leurs mythes. Vous pouvez aussi choisir Hawaï, avec ses plages paradisiaques et pouvoir vous endormir avec le doux bruit des vagues, ou encore une auberge médiévale, chaleureuse, bienveillante, joyeuse, où des bardes vous joueront des mélodies douces toute la nuit. Vous pouvez voter pour la thématique que vous souhaitez, celle qui vous donne le plus envie, celle qui vous fait le plus vibrer, et celle qui pourra vous assurer un sommeil profond et de magnifiques rêves.